Bonjour à tous, c'est l'automne à Genève et la pluie est de retour. Vous avez vu dans le passé en biologie les cycles de l'eau, mais est-ce que vous savez pourquoi l'eau s'évapore en gaz, puis après se recondense en liquide C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo sur les changements d'état. Nous allons donc voir maintenant au niveau moléculaire ce qui se passe lors des changements d'état. Commençons par un solide. Vous savez que... Un solide a des liens forts entre les molécules, mais lorsqu'on va le chauffer, les molécules vont augmenter leur vitesse, elles vont plus s'agiter. Du coup, à une certaine vitesse, ces liens forts vont s'affaiblir et devenir faibles. Autrement dit, le liquide apparaît, le solide devient liquide, le solide fond, c'est ce qu'on appelle la fusion. Si on continue de chauffer le liquide, les molécules vont s'agiter, s'agiter, s'agiter, et les liens entre les molécules vont finir par casser. Autrement dit, le liquide va devenir un gaz. Dans l'autre sens, si on prend un gaz et qu'on le refroidit, des liens faibles vont pouvoir se créer, puis des liens forts. Autrement dit, un gaz refroidi va devenir liquide, puis le liquide refroidi va devenir un solide. Autrement dit, si on, récapitule, si on récapitule tous les noms des changements d'état dans un schéma, je vais vous demander d'apprendre vraiment tous ces noms par cœur, c'est très important pour la suite. Vous avez donc représenté les trois états de la matière, solide, liquide et gaz. On va maintenant s'intéresser au cas où on fait chauffer un solide. Donc on vient de le dire juste avant, on appelle cette transformation une fusion. Et lorsqu'on va faire chauffer un liquide pour qu'il se vaporise, qu'il devienne un gaz, c'est la vaporisation. Dans l'autre sens maintenant, si on fait refroidir un gaz, il va devenir liquide, c'est la condensation. Et un liquide qu'on ferait refroidir pour qu'il devienne solide, tout simplement la solidification. Vous avez des idées d'exemples de solidification, par exemple quand on mettait de l'eau au congélateur pour donner des glaçons. Et en fait, à votre avis, est-ce qu'il y a des changements d'état qui passent de solide à gaz ou de gaz à solide Mettez pause sur la vidéo et essayez d'y réfléchir. Ça paraît étrange quand même qu'il y ait des solides qui d'un coup se transforment en gaz. Et en fait, c'est vrai. On appelle cette transformation la sublimation. Et dans l'autre sens, on n'a pas trouvé d'autre nom que sublimation inverse. Pourquoi ce nom C'est que bien souvent, les solides qui se transforment d'un coup en gaz donnent une fumée de très jolie couleur. On verra peut-être en classe cette année une sublimation. Je vais maintenant vous donner des exemples. Bien sûr, la fusion, on peut penser à de l'or qu'on a fondu. La condensation, vous voyez régulièrement. La vapeur d'eau qui se condense sur des vitres froides et qui se retransforme en eau liquide. Et enfin, justement, la sublimation. Vous avez peut-être déjà entendu parler, notamment en cuisine, la glace carbonique qui va donner une belle fumée pour faire des effets spectaculaires en cuisine. Donc maintenant, ce que vous devez faire, c'est apprendre par cœur tous les noms des changements d'état. Et rappelez-vous, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.